Bonjour les enfants, bienvenue chez Piano Academy. Je suis Mianli. Aujourd'hui, vous allez apprendre la chanson Au clair de la lune. On va écouter la chanson jouée par notre amie Adèle. Bonjour, je m'appelle Adèle. Je vais vous jouer la chanson Au clair de la lune. Très bien Adèle, comme aujourd'hui on apprend la première mesure, cette fois, Adèle, peux-tu nous chanter et jouer cette mesure Do, Do, Do, ré Mi Merci Adèle. Voici la mesure d'aujourd'hui. Cette mesure commence avec Do, la main droite, Do avec le pouce, Do, Do, Do. On va répéter trois fois même note, Do, comme ceci, Do, ensuite le deuxième doigt apparaît sur le Ré, Do, Do, Do, Ré, ok Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Do, do, do, ré. Première fois. Do, do, do, ré. Deuxième fois. Do, do, do, ré, troisième fois. Do, do, do, ré. Quatrième fois, maintenant la dernière fois. Do, Do, trois fois Do, ensuite Ré. Bien. Et ensuite, Mi. Cette fois-ci, on va monter jusqu'au Mi avec le troisième doigt. Cela donne Do, Do, Do, Ré, ensuite Mi, jusqu'à là. Alors, je vous montre encore une fois. Do, Do, Do, trois fois Ré, Mi. Comme ça, on termine la première mesure, ok Alors maintenant, on va répéter cinq fois do do do ré mi. Première fois do do do ré mi. Deuxième fois do do do ré mi. Troisième fois do do do ré mi. Quatrième fois. Et DO, DO, DO, RÉ, MI. Voilà, comme ça, on termine ces leçons. Je vous retrouve la prochaine fois.